On est à la normale chez mm -hmm. Tayara. On attend 600 personnes à coller. Oui. Donc. Plus, euh... plus. Et euh, j'espère que tout se passe très bien. En tout cas, on prépare beaucoup de surprises. On a des spécial Et en plus, euh, euh, j'espère que la personne à l'IHOM a déjà là. Ils sont en train really de challenge des challenges. On mal des speakers. On a beaucoup de speeches qui vont être très intéressants. Maintenant, vous allez aller au qu'après 20 minutes. Donc, sur le compte. premier événement public Tayara de masse. Exactement. Donc euh, d'ici... Et pour les étudiants surtout. Hein? on s'attend à une grande audience, on s'attend à, à un grand challenge. Mm -hmm. Donc bonne chance d'ailleurs. Bonne chance. Merci.